Bonjour à tous, c'est Novel Je vous souhaite la bienvenue sur cette dernière partie du Let's Play de Halo 2 Anniversary sur PC. Je suis encore une fois, une fois n'est pas, enfin... Oui, encore une fois, c'est la combien Troisième Quatrième fois, je crois Que je suis accompagné de l'un de vous, alors attention, c'est du lourd. Hein. C'est jus de compote. Enfin, Et bien salut à tous <rire> Désolé, mais ah, c'est direct, c'est cool. Voilà. Donc si tu veux te présenter un petit peu ton âge, vers où t'habites, ton... Bah écoutez, salut euh, le Peralo, tous, moi on m'appelle Judeux, et pas Jude Copote. Euh, j'ai 17 ans et j'habite euh, en Lorraine, voilà. Très Pour la large, petite anecdote, voilà hein, 57, c'est en Lorraine, <rire> il est à on 15 a minutes rien. de chez moi, <rire> ça fait trop plaisir. <rire> Comme quoi... C'est un signe le... du destin. Oui, bah, sacré signe du destin, Nick. Infinite, euh, voilà. On sait que pour Infinite, je pourrais compter sur quelqu'un dans le coin pour. Eh ben écoute, euh, moi je suis là. Il a pas, pas de, de souci. Il <rire> a pas de problème. <rire> euh, du coup, oui, comment t'as découvert Halo euh, Bah, c'était parce que mon père y jouait. Du coup, j'ai testé quand j'avais 6 ans et je dis, oh, il est cool le jeu. Et après, je te jure dingue. Ah bah ben voilà. Il y, y en a pas Mais mal. Tu... Hein, a, euh, nos abonnés d'avant aussi, c'était grâce à leur père. Non. Comme quoi, vive les papas oh, Je suis papa. Et franchement. Oh. Oh. Oh mes filles, oh, oui, oh, bon. ah oui ils vont découvrir, oh c'est bon, je suis motivé, là, ça y est. Euh, du coup, donc, euh, comment dire, on vous a prévu un bon final, bon final, alors déjà parce que bon, bah c'est la fin d'Halo 2 donc euh, elle déchire à partir de là, mais surtout grande, bonté, grande montée du coup, hein, les deux niveaux c'est grande montée et le grand voyage. Grande montée, bon, c'est un niveau de base pas très très intéressant pour moi, et bon. Niveau gameplay, hein, je parle, hein, je sais pas si cinématique on verra bien, hein. mais niveau gameplay, bon voilà, par contre du coup c'est une petite run, il n'y a pas trop de tricks, il y a plus des... des petits passages à savoir, mais voilà, par contre, le grand voyage oh, oh le aille final, aille aille. oh le final, attention, moi je vous le dis, si l'hérétique vous manque, ne vous inquiétez pas, ouais, je veux, je spoil pas, <rire> mais attention, <rire> attention. on n'en dit pas plus. Alors, du on coup... On devrait lancer direct. Du coup, bah oui, écoute, on va y aller. Alors, grande bonté, option, battant, comme d'habitude. En normal, attention, on ne rejoue pas. En normal, souvent, hein. On n'est pas des, on est pas des <rire> <rire> Et Du coup, à partir de là... Alors, objectif de temps sur celle-là, c'est 15 minutes. Bon, t'es prêt Oui, facile, facile. Alors tu vas lancer, t'as pas le choix. <rire> Faut que tu sois prêt. Mais écoute, il voilà, y a là. une cinématique directe, là, donc, euh, ben. Bah... Mmh. C'est vrai, cinématique, là c'est reparti. Attends, on a le changement avant de 10 ans, pourquoi changer En espérant que ça marche. En espérant que ça fasse pas comme tout à l'heure. Ah bah sinon je passe pour un con. <rire> <rire> voilà. Voilà voilà. Euh... Je le sens bien là, je le sors bien. Est-ce qu'il a un nom le vaisseau Forerunner Je m'en souviens plus. Euh... Qu'on voit à droite de l'image, je sais plus s'il a un nom. Je crois qu'il a un nom bizarre mais oui, je un pas truc du genre itendant of manipulation de je sais plus quoi là enfin Demo... Attends attends que v... j'ai Vas-y vas-y j'ai regardé sur internet Ah va sur le wiki <rire> allo. hein que nous tenons grâce à notre admin surtout une armétiste En finir une fois pour toutes. Et cette fois, il n'y aura aucun survivant. Cette structure au milieu de la ville, c'est un vaisseau forerunner. Et le prophète se dirige droit dessus. S'il envoie la flotte Covenant sur Terre, nous n'aurons plus aucune chance. Il faut l'en empêcher. Cette brute a l'index, ainsi que Miranda et Johnson. Il peut activer l'anneau. Dans ce cas, je ferai sauter les réacteurs du Inn Amberclad comme pour le Pilar. Cela détruira la ville et l'anneau. Pas très original. Mais on sait que ça marche. Non. Il faut quelqu'un pour déclencher l'explosion. Je dois rester ici. Oh, tu es là Oui ah, c'est l'heure, mais... c'est l'heure, on est parti. J'ai trouvé, c'est le vaisseau-clé. Ah mais Il oui, était bien, quel... il était bien oh marqué oh là sur lui qui a l'eau en mais... plus. J'ai complètement <rire> oublié que c'était ça. Alors attends, il est où le Swordman Ah non, il est pas là. Merde, il est où le Swordman il a, il a pas ah encore spawn, euh, je crois, non Alors je sais pas, mais avance, parce que moi je me suis... <rire> je viens de me faire dégommer. <rire> ah ok, d'accord. Ben, euh... il faut que meure au moins deux fois par mission, sinon c'est pas une bonne vidéo. <rire> mais c'est que en rec, ça Hein C'est que en rec. Oui, bah oui, forcément, c'est. Et toi, tu, tu veux le te plaît? En vous session de train, il n'y a pas, toi. Ah, par contre. Je un peu ouais, là. Essaye mais... juste vite fait de trouver. Pas trop de rush, essaye juste de trouver que, que je puisse jouer quand même, parce que c'est. J'ai rush, j'ai rush. sur bah, mon bon, gameplay. Ouais, je... C'est ah, bah, ma chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube maintenant. Ah, ok. Euh... Bon, bah voilà. <rire> Abonnez-vous à Jude, de Compote. Salut à tous ces Jude. Eh, j'avais une chaîne avant. <rire> j'avais 2050 abonnés. Joli. Eh, hey, j'étais calcaccio à l'époque. <rire> T'as fait 2049 comptes C'est beaucoup quand même. J'étais quelqu'un, tu vois. Veux... Oh. Tu veux pas revenir Merci. Ah, je suis là, je suis là, merci. Alors, hop, le sniper Covid. Alors là, ah, ouais, directement, occupez-vous des drones. Hein. Donc, là, j'ai oublié, là, j'ai oublié. Avec J'ai oublié, c'est un parasite. Hein. Ah, c'est un parasite. Ah non, c'est une bruce. Ok, c'est bon. Tac, attends, gars, je prends. Ah, la carabine. Putain, la carabine. La mer du jeu hein. Hop, directement les ascenseurs. Pendant que vous êtes dans l'ascenseur, vous vous occupez bah, des drones qu'il si, y a. Si en a Oui. Ah il y, y en a. avait Hop, vous pouvez déjà vous mettre directement sur le suivant. Euh, histoire de le déclencher. Là hey, je te complète un peu. Ouais c'est bien, c'est bah, c'est normal hein. <rire> <rire> c'est normal. On se comprend en fait. On, on se comprend. Oh <rire> Oh je suis passé Bah oui toi t'es passé, pas moi J'y vais trop fort Merde. Hop bon bah voilà, merci. Ouais voilà, tu vois je t'ai dit deux morts. on est déjà à la deuxième. Et la mission n'est pas finie encore hein. Et Attention Oula oh ouais elle est loin des tueurs. Oh, je les ai oubliés. Hein. Oups ups ups ups ups, ups, ups. je ne passe pas. Là ouais non mais en même y temps ils sont en Y'a une sorte de si tape... tu veux aussi On se tape. Ouais ça je veux bien tu vois. On se tape que des armes à énergie quoi sur euh, contre du parasite, c'est génial. Hop, hop. Là faut passer à gauche. Voilà c'est ça. Donc là, directement, vous passez à gauche, ça vous évite les bruits. Je sais plus c'est des bruits, je crois qu'il y en a, de vous loquer, C'est un peu il tout. Prend du parasite. Ouais. ouais, mais les plus chiants c'est les bruits. Le c'est les plus résistants. Quoi. Ouais, voilà. Tout ce qui est euh, rapaces, qu'on a... ça compte pas comme des ennemis. Sauf les snipers, les snipers grognards. les snipers greniers. sera très chiant. Ensuite, okay. je, je crois que tu prends le lance roquette là, ça euh, C'est après, ouais. Là, c'est la zone où on a les les COVID. et après, c'est la zone parasite. Donc pareil, vous lancez sur la gauche, papa, pap, pap. ça passe, crème. Ah, bon, le fossoyeur essaye de vous parler, mais. Que... <rire> vous êtes cas, je vais au jeu, vous comprendrai. Oui. T'as tu m'as TP. Hop. Ah Voilà, c'est là. Là, au fait, vous avez le. Euh, toi, bouge. Merci. Là, vous avez le. Covid lance-roquette. Euh, le. Le parasite lance-roquette. Le Covid. Ouais, non, mais tu vois. Je pas euh... Et je suis là, il a utilisé l'émission. Bon, c'est dommage. Du coup, le lance-roquette servira pour la fin. Hein. Donc, euh, vous gardez bien. Enfin, pour la fin. Presque la fin. Gardez-le précieusement. Vous pouvez rester soit à la sword, soit au sniper. Si vous voyez. Donc, euh... Moi, je préfère la sword donc, contre le parasite. Y a... Moi, je suis à la carabine, c'est bien aussi. C'est bon. Alors là. Ah merde, on en a le. j'ai activé le plan de contrôle. Attends, pour être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres qui se déclenchent, vous continuez de taper. C'est un petit. Alors, c'est un petit glitch. Merde, la a pardon. Ah putain, je suis tombé. <rire> oh ah, non, mais t'es sérieux <rire> Non, mais tu veux tout descendre, non Ah, désolé. <rire> je Il y a le du après. coup. Bon, alors, non. Vous voyez, gros fail, c'est. C'est bon, ouais, un petit fail. Dans 15 minutes, vous pouvez enlever 30 secondes, hein, c'est... Ah, merde, j'ai appuyé. Attends. Bah si, c'est moi. On monte. Est-ce qu'il y a moyen de taper le jump comme dans l'autre Je t'en bien, tu vois. Je... Euh, toi, tu fais Je, pas je pas. suppose que tu as suivi toutes les vidéos Let's Play. Oui. C'est dans... Non, en dans... oui, j'ai regardé. Euh... C'est dans les premières. C'est quoi Il arrive sur la Terre, je crois. Bah non, c'est pas dans l'icône sacrée, c'est dans... As... Si, je... c'est dans... l'icône. Bah non, je crois que c'est dans l'hérétique. Où On fait le big jump, euh, je sais plus le nom de la mission, mais il y a un big jump euh, ascenseur où on devient invincible et tout. Il faudrait voir si c'est possible ici. Voilà, euh... et là au fait, le, voilà, ça vous sert pour les brutes, euh, pour les comptes brutes là, hop, vous utilisez le rocket, et ensuite la soeur pour les filles. Sinon on peut rush Ah ça marche pas, merde. Ah, non, non, le... en fait, il faut le temps que la porte s'ouvre. c'est ça le problème. Bon là ça va, parce que je les ai un petit peu distraits, mais normalement ça marche un peu mieux, <rire> normalement. Excuse-nous. Vas-y, prends l'autre euh, sword. Vas-y, tiens. Allez. Hop, et... Et, et... Sniper. Voilà. Hop, on continue. De toute façon, on nous suit. C'est pas grave. Vous continuez. Ascenseur, etc. Bon, là, on est en normal. Ça passe. Hein. Honnêtement, ça passe. Oh, en légendaire, on aurait plus galéré. Parce euh, bah, <rire> voilà, <c> <rire> Qu que... Voilà, c'est moi. C'est... une vidéo sans mort Franchement, on s'ennuie sinon. Mais même en légendaire, vous pouvez vous permettre de rusher un petit peu. C'est vraiment essayer juste de garder une sword. Ou un sabre grenade ce... Quitte à avoir les... Donc là c'est à droite Voilà, là c'est directement à droite S'il y a quelqu'un qui vous énerve, vous avez une grenade ou de la sword, Mais le but là c'est de passer, voilà, la petite caisse Vous pouvez la taper pour passer Hop, hop Et, là vous arrivez directement à la fin Merci, au revoir, oh. problème réglé Bien joué, c'était rapide Terre, bonne chance. Une fois que j'en aurai fini... Ne pas faire de promesse à une femme si on n'est pas sûr de la tenir. Voilà, or c'était combien 15 minutes hein euh, ouais, je et pense on a on... fait 5 minutes 50 Je pense qu'on est bien, hein. <rire> Ah, et alors, Krusty, coin coin. c'est vrai que je le retrouve de temps en temps, là, dans mes amis. 4,51, Eridil 4,57, joli. Bon, c'est parce que je suis mort, hein. honnêtement, t'enlèves mes morts. Voilà. <rire> Bref, du coup, hein, pour, le temps, pour le temps, bah là, voilà, pour le succès, c'est réglé. Euh, la suivante, le... Ah, le Grand Voyage. Alors, le Grand là... Voyage, vous allez voir trois. Attends. Hein. Ouais, trois tricks en une vidéo. Alors il y a. vous pouvez faire plus rapide. Honnêtement, il y a moyen de faire plus rapide, mais là vous aurez le succès de temps de toute façon. Et surtout, vous aurez la classe. Ça, ça compte. Donc voilà. Parce que franchement, il euh, y a un final incroyable. Oui. Et trouvé pendant la session d'entraînement. Hein. C'était pas prévu de base dans la vidéo. C'est vraiment trouvé dans la session d'entraînement. Comme quoi, ça sert de sur l'émission de temps en temps. Et en plus, de Compote, il est content parce que ce trick marche en coop. Enfin, ce. Les trois tricks, les trois tricks marchent en coop. Les trois marchent en coop. Les trois. C'est ça qui est bien. Ah, ça, ça pète. Enfin, voilà. On y va. Ah, a un beau chargement. J'oublie toujours. C'est vrai que c'est. Donc, objectif de temps, 15 minutes, Alors, je pense qu'ils seront faits. Ou je pense qu'il y a moyen. Sauf, attends, faut que je meure deux fois déjà. Donc, on verra. Ah, mais après, oublie pas qu'il faut marcher à pied et tout, du coup, Ouais, dans la temps, tête tête personne tu marche... Euh... Oui, on est obligé de marcher à pied. Mmh... Non, mais au moment où il y a le ventier. Ah oui, dans ce cas-là, tu voles, mais tu marches pas à pied. Bah si, t'as à pied, pour y aller... Non, mais ce que je veux dire, tu... quand tu marches... Oui. T'es forcément à pied. Oui, mais... <rire> ah, ouais, les le raf... sur les mots et tout, là, c'est... Oui, bah bon. c'est le changement est du long faut combler. Ah, non. Nous sommes de... L'endroit où le conseiller voulait assister à la consécration de l'Icône, au début du grand voyage. Cette clé ne doit pas être utilisée. Nous devons la trouver. Je dois entrer. Alors allons-y, Arbiter. Je sais comment ouvrir ces portes. Cette cinématique elle est super stylée par contre, vraiment. Ouais. Alors première chose à faire, votre allié, euh, vous le tuez, celui qui est dans le spectre, vous cherchez pas à comprendre, hein. boum, bada boum, on n'en prend plus, tac, tac, voilà, et surtout et on, vous on ne pas touche pas le spectre. Pas au spectre, voilà, donc vous pouvez prendre la, vas-y je te la laisse, parce que pendant le truc. non, non, vas-y, prends la, prends la, c'est la vidéo, c'est la vidéo, c'est bon, ah, bon t'inquiète, non, mais il y a pas de souci. Et... du coup les gosses, je te les laisse quand même, hein. ah bah tu m'en laisses un, s'il te plaît, je vais essayer, Promis. Donc voilà. Et Donc tu m'expresses pas là. une fois que tu le dans. Spectre, Merci. Euh, important. Alors, on sait pas pourquoi, parce que le trick on l'a réussi sans, mais dans le doute, faites-le avec, parce que peut-être qu'on a eu du bol, je si oui. sais pas du tout, enfin pendant a une session d'entraînement en tout cas. Hop, là y'en a un qui arrive au-dessus de toi, là il vient de décoller, il est à l'envers. Ah non, il est pas à l'envers, merde. Je, je n'arrive pas, avec le pistolet à plasma, je ne sais pas pourquoi. Ah là c'est bon, t'en as, un, attends, tac. Mais là tu me l'as détruit <rire> et... Mais non, que... il a pas explosé là, si bah l'état il est pas très bien quoi Bah c'est bon, de toute façon on va le lâcher après Ah non il est détourné, pardon <rire> C'est... De... <rire> je veux dire, le... ma touche ne marche pas Ah bah oui, merde, je te l'ai... Attends... Euh, non, ça, oui. Ah bah y'en a un par terre Ouais bah, C'est bah, bon, -là, je prends celui-là, je prends okay. celui-là okay, je... je commence à avancer avec les apparitions, tout ça Vas-y, vas-y, vas-y Je te laisse me carry du coup Oui Je sais toujours pas ce que ça veut dire pas... je... je suis pas bien T'es abonnés te le diront, ouais, les abonnés te le diront, t'inquiète oui, d'ailleurs si vous voulez mettre dans les commentaires, là, la traduction française de Carrie. Et on parle enfin, pas des dents. La tra... Ouais, déjà, avec AY, <rire> hein. et je parle pas de l'actrice non plus, enfin de l'actrice, du film. T'as connu Carrie Ça ne me dit rien du tout. De Sérieux euh, Je suis sûr je connais, tu vois, mais là... là sur la le... scène avec euh, la, la nana qui a des pouvoirs psychiques, et puis elle se prend... Enfin, euh, bon je spoil, hein, mais enfin, le film il a 30 ans, je euh... <rire> bah, ça se rend pas à mon avis, non, je connais pas en fait. Pas du et tout. elle arrive à un bal, tu sais, c'est un petit peu la. pas la cassose, mais les gens se défoulent sur elle au lycée, tu vois. Et quand elle arrive mmh. au bal, au fait, ils font croire que c'est la reine, et ils lui versent un seau de sang de porc sur la tête, et elle, elle. Euh, avec ses pouvoirs psychiques, elle s'en fermer l'école, et elle crame tout le monde et tout, c'est. Ça dit rien Ça ne me dit rien et du tout. Bah, mec, regarde-le, parce que même s'il a 30 ans, enfin, 30 ans, on un peu de choses près. Quoi. Je ne suis pas assez cultivé. Tu n'es pas culturé, c'est ça Cultivé, t'inquiète. <rire> <rire> <Okay. rire> euh, T'as avancé Ah oui, t'es là. Ouais ouais ouais, Donc toujours à pied, hein, là, bla, enfin voilà ça continue. Euh, étant donné que vous avez l'arbiteur, le... hein, chose qui va être importante, le camouflage. Le camouflage. Le camouflage. Ultra important avec l'arbitre. Ah merde, ça Alors là, par exemple, le camo. Ça passe crème, on peut au doigt son pire. Vous avez des placements hein, si vraiment il y en a qui vous font chier. Genre là, là, des fois ça s'ouvre. Ah, c'est bon, c'est passé. Ensuite, une petite carabine covenante qui fonctionne très bien contre les brutes. En plus, j'adore la carabine. Les gaffe, on va se faire, faire back, je crois. T'inquiète, hop, attends. Là, ça passe, ça passe, et à partir de là, boum, camouflage. Passé. N'hésitez pas à sauter. Là, mon ne marche pas. Ah, merde. Ah. Rare. Là ça passe crème, au pire si on vous embête hein, voilà encore une place mouille Ça passe Ensuite là au niveau de la prison Ah non c'est pas encore la prison, merde oh, on, a encore, la prison. Euh, on a encore un camo un là Hop. Je ne peux pas j'ai pris des dégâts Ah tu l'as compris euh, ouais. Bref Donc faites bon. pas attention euh, jus de compote hein. <rire> Il faut euh... juste dire jus de... Oui oui jus de compote Le jus de c'est classique Allo Oui mais Laurent, il frappe les malins, je trouve. Ah voilà, donc là vous arrivez à la prison. En bas à droite, vous avez les chasseurs. Libérez-les en premier, là-haut. Hop, vous libérez les chasseurs. Ensuite vous avez des élites hein, aussi que vous pouvez libérer, mais au moins les chasseurs font du gros dégâts et s'occuperont de l'ennemi. Hein. Vous, vous êtes tranquille. Voilà. Et après, vous en je crois il y a aussi un, un terminal ici dans une des prisons. Euh, c'est fort, honnêtement, c'est fort probable. Oui parce que ça me dit quelque chose oui euh, c'est donc celui-là celle-là ah bah voilà donc là, vous avez voilà, je peux jeu. montrer en même temps c'est toujours bien c'est cadeau Hop. Voilà. les alors, astuces de fait judo vite fait... fait le reste là c'est bon il y a d'autres qui arrivent bon vous avez toujours des places mouilles n'hésitez hein. pas à jouer avec ah, c'est bon c'est réglé. C'est à peu près hop, hop. Attends, attends attends Ouais, je savais plus qui tapait sur qui là. on a déjà je vais il est enragé alors à partir de là vous allez arriver euh, vous allez avoir euh... Il Johnson qui va monter dans le scarab et des élites qui vont vous amener les banshees. Vous ne les prenez pas. C'est bien. Il est enragé encore Il est un peu énervé. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Non, mais c'est version enragée, enragées, je suis pas fan de ça. Il y en reste un ou quoi Ah non. Non, non, juste que c'est long. Même pas, je t'assure que c'est réciproque. Mais si on ne fait rien, cet abruti va... qui veut Et on va tous mourir. Tartarus s'est barricadé dans la salle de contrôle. Ça tombe bien, j'ai justement la clé. Allez, trois Banshee, couvre-moi. Tu ne comprends pas qu'on arrive Voilà, alors là, vous ne prenez pas de Banshee. Directement demi-tour, vous courez... Vous, vous en fait, vous retournez jusqu'à la prison. Vous allez avoir euh, deux chargements, je crois, et même un point de contrôle. C'est vous mission, même. Alors, ici, on va avoir chargement, un chargement. nickel. Là, hop, prison, c'est bon, demi-tour. Point de contrôle, voilà. Et ensuite, un deuxième chargement, je crois, qui est censé arriver quand même. Normalement, je crois c'est dès qu'on arrive, non le voilà. Ah, ouais, tu vois, voilà. Alors, normalement, là, vous pouvez prendre le Banshee. Mais par que tu... il a bien l'envers euh... Ouais c'est pas grave, de toute façon ils, ont... ils sont pas.. Ouais, du coup, vous... Il Là de la vous fois. pouvez descendre. Alors c... ce, ce trick, s'il a fonctionné, les apparitions n'attaqueront pas le scarab. Donc le scarab ne s'arrêtera pas en fait hein. il, va... il va simplement avancer, il va les péter peut-être peut lui-même les apparitions, on s'en fout. Et voilà. Ça me fait un peu peur qu'il ait tiré par contre. Ouais ouais pareil, mais je sais pas si c'est un spectre ou autre. Enfin on verra bien de toute façon. alors les apparitions, pour le moment je vois rien tirer, attention. Ah non c'est bon, elles sont désactivées. Donc là ouais, vous ouais. avez trois apparitions, elles sont désactivées. Donc premier Précise truc qui... réussi. Précise qu'il faut tuer personne par contre. C'est voilà. Donc <rire> merci <rire> Jude. Je suis quelqu'un de rapide, tu vois voilà. Et le... voilà donc là en fait vous devez retourner euh, là où vous avez laissé le spectre du début. Donc vous refaites tout le chemin à l'envers, on s'en fout hein. de... des gens. Alors en légendaire je vous conçois c'est chaud, mais le truc n'est pas utile pour le légendaire. Là c'est juste pour, juste pour pour la beauté du truc. Ouais, ouais Donc vous retournez à pied sans tuer personne au début du jeu. Il a un peu chiant quand même. Là. Vous voyez pourquoi le légendaire, là, c'est pas possible. Parce que là, il vous a une force dessus. Ou enfin, pff, ouais, chier. Hop, ouais, Normalement, vous avez deux spectres et il y aura le vôtre qui sera... Ah bah Comment oui, y on y a, a le camo. Je suis con. Ou... Oui, en fait, on a le camo. Ouais, non, mais <rire> j'ai complètement... complètement oublié qu'on l'avait. Donc là, il ah. y a notre spectre de l'air. Voilà. Alors, alors notre coups. spectre. Et on va aller voir. Alors, vas-y, essaye d'y aller-toi. Le il but, est. ça va être de descendre la falaise. Vas-y, toi, je regarde, et puis après, je te suis oui. quand même avec le spectre. Oh, je... Là, tu vois, là, je suis mort. Ah, voilà, alors, donc, ouais. Alors, donc, prenez alors, bien alors. le spectre, et attention, pour la petite surprise. Ah, merde, on le voit, déjà. <rire> voilà. La surprise, vous avez le Banshee hérétique. Mais il y en a plusieurs. Et, vas-y, je te laisse le spectre. Du coup, non, la, deuxième, la deuxième surprise, c'est hein, que ça fonctionne très bien en coop, parce que vous avez deux... Oh, l'apparition, qu'est-ce que tu... <rire> Ça alors, et ça <rire> non, non, l'apparition là elle est activée automatiquement, mais c'est juste qu'elle oui. s'est retournée en fait, elle ne pouvait rien faire, et voilà. Du coup, même en coopération, hein, euh, votre collègue a un banshee hérétique. Et là, vous je voyez, le pas, scarab, il y en, euh... en avait quatre, du coup, là vous voyez le scarab, vous n'avez rien fait, mais non, parce que à l'autre, on peut pas jouer à 4. je crois que c'est que deux. Ah. ah, merde, donc dans tous les cas, suis... euh... un peu déçu. Alors, voilà, donc les apparitions de la plage, elles resteront activées, par contre, les autres, celles qui empêchent le scarab d'avancer normalement. Euh... Voilà, elle fonctionne très bien. Voilà, Scarabari, vous avez des banshees derrière, bon, on peut s'en occuper, c'est. C'est bon, c'est des banshees quoi. Oui, c'est des banshees. En bon, légendaire, c'est un peu chiant, mais normal. Donc, si ils abîment le, votre banshee, Ricky, pas la limite. Ben, moi, le est un peu cassé, mais. C'est rare. Ouais. Alors, bon, le truc, le truc, par contre, là, on l'a réussi deux fois. J'espère qu'on va le réussir une troisième fois, parce que je pense. Alors, on a ah, pas... Je pense qu'il faut être assez précis quand même. Ouais, mettez-vous d'accord avec euh, votre collègue, c'est... dès que Johnson tire dans la porte, à partir de là... Alors, le but du trick, en fait, on va arriver directement à la salle de combat avec Tartarus. Donc, on va esquiver les salles précédentes. On va directement arriver... Attends, viens à côté, ouais. on va pas tout de suite. Mais justement, je t'attendais. <coughs> ok, bon, je regarde plus, c'est bon. Là, là, là est la porte là, à pour TPT, est c'est bon. Hop. <coughs> Donc, vous prenez le premier pilier en pente, là, à droite, de la porte. Voilà, vous vous mettez au-dessus, vas-y, tu viens juste derrière moi. Je te vois pas. Ah si, c'est Je suis bon. là, je suis en dessous, okay. juste à côté. Donc voilà, là, vous vous mettez bien d'accord, hein. faut vraiment vous suivre. Et le but, vous descendez. Là, vous descendez, vous vous laissez aller. Là, ça passe. Je te le dis que ça passe. Ouais, ouais, ça passe. Allez, humaine, c'est simple. Prends l'icône et... Belle ah. fesse de respect! Ne brusquez pas le dépositaire! Encore un mot, oracle! Je t'arrache ton bel œil bleu! Mmh. Ce qui n'est rien par rapport à ce que je te réserve. Tartarus, arrête! Mmh. Impossible! Lâche cette icône, la lâcher et désobéir aux hiérarches! Même les hiérarches ne savent pas vraiment ce qu'est Halloween. Attention, arbitre. ce que tu dis est hérésie. Ah oui. Oracle, quel est l'objectif de Halo Si et c'est... Oh pression... Plus un mot Hé hey. Il secouait pas l'ampoule. Si tu veux t'en sortir en bon état, tu devrais leur dire de se calmer un peu. Ah Vas-y, tu peux continuer. Que sont les Anneaux Sacrés, exactement des armes de la dernière chance, construites par les Forerunners pour éliminer les formes de vie pouvant abriter le Parasite. Et ceux qui ont créé ces anneaux, qu'est-il arrivé aux Forerunners Une fois toutes les autres options épuisées, mes créateurs ont activé les anneaux. Ils ont péri, ainsi que toute forme de vie dans plusieurs galaxies alentour, comme prévu. Voulez-vous avoir plus de renseignements Tardarus, les prophètes nous ont trahis. <rire> à débuter. Ce sont les brutes et pas les élites qui exporteront le prophète. Alors là, ne vous occupez et pas des coup... alliés et voilà votre petite surprise. Vous yes. allez vous farcir Tartarus en banshee. Alors, euh, ah voilà. Alors pour, pas besoin de casser les, les pattes, hein, vous faites une petite manip, euh, voilà, hop, et ça passe. A euh, noter que ça fonctionne également très bien avec les banshees normaux, il hein, n'y a pas besoin de l'hérétique. Donc si vous faites en légendaire, vous prenez le Banshee euh, de base, hein, vous trouvez, et vous pouvez le faire. Donc est là, plus vous de que est, hein. si, En fait, c'est ultra rapide, hein. Donc, vous pouvez lui foncer dessus, machin, évitez de rester à côté de lui, par contre. Et vous restez à côté de Tartarus. Euh, donc Et vous écarte le banshee, quoi. C'est tout. Ouais, c'est un peu triste. Ouais. Surtout, le marteau anti-gravité, toujours euh, pratique. Ah, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, voilà, Miranda qui, c'est quand même, est, Il est... Il est fixé au sol. Tu sais, je parlais là, les, ch les chaussons de Michael Jackson. <rire> tu sais qu'il y serve à faire ses figures. Euh... Mmh. Ah, ah voilà. c'est bon. Tartarus fini. Mais déjà mort. Ah, d'ailleurs, t'as vu qu'il y a toujours notre objectif là derrière Ah oui. Donc c'est bien bugué, en fait. Ouais Ouais, c'est bien. Et voilà. C'est quoi Une balise. Qui fait quoi Communication à une vitesse supraluminique d'une fréquence. Communication avec quoi Les autres installations. Montrez-moi. Protocole de sécurité. En cas d'extinction intempestive, le système entier passe en phase de veille. Les autres plateformes peuvent être activées à distance. Activées à distance D'ici Allons, soyez réalistes. Écoute, Clochette, commence pas. Mais d'où alors D'où pourrions-nous activer les autres anneaux dans ce cas Mais... De l'arche, bien sûr. Oracle, où est cette arche Tu repérais un contact. Impossible de l'identifier. Il n'est pas des nôtres. Descendez-le. Ici Spartan 117. Reçois, cariné. Isolez ce signal. Major Pourriez-vous me dire ce que vous faites sur ce vaisseau Monsieur, je faisais un peu de ménage. Incroyable. Bah voilà, ça fait plaisir. Et tu vois, on a quand même les, le multiplicateur minutes, de temps 28 Et ouais, 10 minutes, 28, tranquillou. Bah bien joué. Bah toi aussi, hein, écoute. T'es même pas mort en plus. Et, oui, oui, <rire> on, on, on la retourne, <rire> c'est pas normal. <rire> je ne suis pas mort. Non, bah voilà, du coup, petite fin. Euh, je crois qu'il y a aussi une fin spéciale en légendaire. Hein, sur, les, les Comme fait, sur tous les le halos, ça, c'est oui, pareil. Voilà, ouais. <rire> je ne sais même plus de ce que c'est. Bon, mais enfin, ça montre pas grand-chose, de... de quoi Ça montre pas grand-chose, je crois. Bah, comme d'hab. Mais bon, euh, Tu te souviens de la fin de Halo 5, euh, légendaire Oui, mais ça montre quasiment rien. Ouais, mais enfin, ça dit quand même que ça pue pour Halo Infinite, hein. On verra avec euh, Halo Wars 2 aussi. Et... Est-ce que tu te souviens de, de la fin d'Halo Wars 2 oh, pff, Alors, Halo Wars, c'est simple. J'y ai pas fait, parce que les RTS, j'ai du mal. Ouais mais t'avais. t'avais vu un peu euh, quand même la fin, parce que ça se relie. J'ai vu le 1, mais j'ai toujours pas vu le 2. Tu veux regarder la fin de Halo Wars 2 Juste la fin. Parce qu'en fait ça va se relier à Halo Infinite. Ouais, ça j'avais entendu, il se passe après Halo 5, non. Hein. Euh non en fait à mon avis ça se passe Pardon. à peu près en même temps tu vois. Ouais ouais. Donc ça peut être super stylé par contre. Y'a moyen. Après ça va voir euh, ouais, ça va voir comment ça se goupille, tout ça, tout ça. On, on a encore le temps vois, en prenant, ouais, en fait, même en prenant notre temps, en marchant, 10 minutes 28, c'est honnête. En marchant à, à pied, hein. Que... Ouais, en marchant à pied, forcément. <rire> hein. ouais. Après, vu que c'est une armure Mjolnir, est-ce qu'on marche en armure, je sais pas. Est-ce que, que c'est considéré comme un véhicule, vu que toute la technologie qu'il y a dedans? Bah, bah je pense bah... pas que c'est considéré comme un véhicule non plus. Ouais, il fait quand même des, des sacrées choses qu'il ferait pas en temps normal, quoi. Après, là, c'est à la fin, on est l'arbiteur. hein. On... Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Ouais, non, moi, bah, je m'en s'en fous. C'est pas coup, une armure ouais. gungi, en fait. Donc, on marche, oui, non, mais ouais, armure arbiteur. Oui, voilà, oui, en fait, c'est une plaque de métal. Moi, c'est bon, <rire> okay. c'est chevalier. C'est pas quoi comme un véhicule. Ouais, ah, ça nous laisse 4 minutes 30, euh, ça laisse 4 minutes 30 de rats pour faire le succès. Donc, euh, ça passe crème. Quoi. Et surtout, le banshee, banshee hérétique, il est super si... Après, je me demande si c'est quand même pas plus rapide à pied tu sais si on... enfin pas à pied mais euh, si on désactive déjà les apparitions dans tous les cas on a le temps d'aller à pied jusqu'au jusqu'au banshee et il n'y a rien qui ralentit le scarab donc dans tous les cas au fait qu'on aille à pied ou pas il faut combiner le trick là avec euh... Euh, comment dire le trick du banshee hérétique il faut le combiner avec le trick qui désactive les apparitions et là c'est beaucoup euh... de tricks quand même ouais trick bah trois <rire> trois <3. rire> puis après ouais franchement se faire Tartarus au banshee voilà c'est juste un pur bonheur quoi. C'est un même... peu stylé quand même, même en légendaire du coup c'est plus simple, c'est un Banshee. Oui, en plus, parce que à chaque fois tu dois attendre Johnson, blablabla. Bla, bla, il te met quand même des tatanes dans la gueule. Là c'est ultra rapide, c'est badaboum boum boum, puis Tartarus, il avait qu'à <rire> écouter l'oracle et tout ça. Triste pour Tartarus. Oui, enfin bon. Hashtag ouais. euh, je suis Tartarus dans les commentaires. <rire> <rire> Hashtag euh, j'ai une crête, une crête euh, de jeune adolescent romaine. Euh non. Oh, bah, si. Il a une belle crête quand même. C'est pas mal. Oh. On peut se l'avouer, mais bon. Voilà. Bon, du coup, je suppose que c'est la fin mmh, Oui, ou alors on a des niveaux cachés, mais je ne sais pas. Peut-être on commence à l'eau 3 bientôt <rire> Oui, c'est vrai qu'il y a... Bah, restez Halo connectés, hein, parce que abonnez-vous pour la sortie du let's play de Halo 3. Et peut-être que je te sera sur un retour. Et peut-être que je te quoi. <rire> peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être que te Compote sera, sera de retour, oui. Voilà, voilà. <rire> du coup, par contre, alors attention, je crois que Halo 3, niveau tricks pour les skips, c'est beaucoup plus costaud. Je sais que Halo 2, les skips sont ultra simples. Mais écoute, Halo 3, je connais par cœur. à pas les tricks. A pas les tricks. Ah, ouais, bah du coup, c'est pari. Euh... Que... Genre, je me souviens déjà le premier niveau, comment tu peux finir, tu gagnes peut-être deux ou 3 minutes, toi. Ouais, après je connais quelques jumps et tout, mais... Ouais, ça va voir. C'était des jumps grenades beaucoup. Est-ce que ce sera un let's play glitch comme là, pour avancer plus vite et faire les records de temps Je ne sais pas, <rire> on verra bien. Un petit let's play fun, blague. Oui, ah bah là <rire> c'est des vidéos de 3 heures, là, hein, vu comme c'est parti. Par contre, si on, on peut si être 4 sur vidéos. le 3. On peut être 4. Ah mais oui Tu ah, as oublié ça. Préparez-vous à vous inscrire alors, parce que je vais le faire avec vous à l'autre 3 hein. Mais pas besoin de oui, masquer, bon. toi, tu prends, prends, moi direct. Oui, non, mais enfin, toi, tu, tu fais pas trois personnes à toi tout seul, toi. Il en manquera deux, bien. quand même. <rire> c'est vrai. Il en, manquera, <rire> il, en manquera, il en manquera deux. enfin, voilà. Du coup, bah, pour tous ceux qui ont suivi, je vous remercie. Petite dédicace, alors j'ai remarqué, hein, que Léa est dans toutes les vidéos. A suivi toutes les vidéos. Donc merci, et en plus, un des premiers, des premiers commentaires. Donc merci à toi. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont assidus. Bien joué. Voilà, GG. <rire> ça, je connais, GG, tu vois. Carrie, je l'ai toujours pas, mais GG, je connais. Bah ouais, t'inquiète, Carrie, tu, tu connaîtras pas le 3. Ouais, oh, bon, les couilles. Ah, super. <rire> Vous <rire> serez trois pour me, Carrie. Mais ça, ça sera encore mieux. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, je te remercie, Jules de Compote, hein, d'être venu je remercie sur tout. la chaîne Allo. On se voit très vite, IRL oui, bah écoute, il hein, est quelle heure Ouais, dans 15 minutes. Hein. Bah écoute, de toute façon, je sors là, donc j'arrive, t'inquiète. <rire> tout de suite. Enfin voilà. Donc merci aussi à vous, hein, du coup, d'avoir suivi tout ce let's play. Puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et le let's play d'Allo 3. de compote, tu connais le mot de la fin quand même. Viva l'eau Viva l'eau Je le connais, t'as vu <rire> Mais du coup, je sais pas quand je vais cut, moi. Bonne <rire> chance <rire> On a bien coupé le... Hop Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette ultime vidéo de Let's Play Halo 2 Anniversary PC vous aura plu. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous dis donc à la prochaine pour Halo 3. Vive Halo